Dans Utopia, on, on décrit euh, le, un monde qui vit selon les principes d'un texte qui s'appelle la Déclaration d'Antonia et donc la Déclaration d'Antonia, sommairement, euh, abolit la propriété privée. Euh, et donc euh, on suit, enfin on suit, on lit l'autobiographie fictive donc, du narrateur, du personnage principal, Umo, qui euh, nous raconte sa vie de son enfance, son éducation, de sa vie d'adulte jusqu'à sa vieillesse, qui nous permet de traverser, de nombreux endroits et de nombreuses situations. Et euh, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était euh, d'adopter le point de vue de quelqu'un qui aurait été élevé dans cette société-là, dans cette société euh, euh, où la propriété privée n'existe pas, où euh, tout est en commun et euh, une société donc qui n'est pas capitaliste, qui fonctionne selon d'autres principes, d'autres valeurs et d'essayer de voir comment, bah, comment une société, cette société entièrement différente influence euh, les êtres humains qui grandissent dedans, conditionne euh, leur situation euh, matérielle, psychologique euh, et euh, émotionnelle. Utopia, une, elle vient d'une de, vient de, idée que j'ai depuis longtemps, d'un questionnement que j'ai longtemps sur euh, les, les principes fondateurs de la société et la possibilité d'écrire... Euh, voilà, un texte, presque un texte constitutionnel, si, si on veut. En cela, les, la lecture de, de, de Mars la Bleu, de Kim Stanley Robinson, m'avait beaucoup influencé, notamment les chapitres de, de la rédaction de la Constitution de Mars, au début du, de Mars la Bleu, le troisième tome de sa trilogie. Et, euh, et en fait, euh, ça paraît un peu un, un, un lieu commun maintenant, de dire qu'on a besoin d'utopie euh, on a besoin d'autres, on, on a besoin de penser autrement. Je pense que c'était une... une c'était une manière d'essayer de, de souffler et d'essayer de me projeter dans euh, « Ok, d'accord, tu n'es pas euh, contre quelque chose, tu es pour quelque chose, tu es là pour défendre une image positive, une vision de la société positive. » Et le but de ce roman, finalement, c'était de, de décrire cette société-là de la manière la plus euh, concrète et, et matérialiste, au sens euh, social du terme, euh, possible. Voilà. Les personnages, le narrateur, mais pas seulement, sont, sont confrontés à des difficultés, sont confrontés à des, à des ruptures, à des pertes, à des moments de doute, parce que je pense que, que c'est la nature de l'être humain que de se questionner, et que aucun système, même s'il nous est présenté de manière absolue et de manière inchangeable, même s'il est désirable, il porte en lui sa propre conflictualité. Et je pense que c'est une... C'est une fausse idée qu'on se fait de l'utopie que euh, la société parfaite, en fait. Ce n'est pas une société parfaite, et c'est pour ça que le roman s'appelle « utopia », donc en grec « e » le bon, et « topia euh, » le lieu, donc le bon lieu. C'est-à-dire euh, un endroit qui soit meilleur, pas parfait, mais meilleur et plus juste. Oui, bah, euh, comme référence dans la littérature euh, utopique, bah, euh, je pense que la référence qui vient immédiatement, c'est... Euh, c'est le livre « Les dépossédés » d'Ursula Le Guin, donc la, la description de, du monde d'Anares, cette communauté anarchiste sur la lune d'Anarès. Euh, L'œuvre généralement de Kim Stanley et Robinson ouais, est, une, est, est, est une influence constante euh, et importante de la trilogie de Mars, mais pas seulement. Euh, D'ailleurs, il y a plusieurs clins d'œil euh, à travers le livre. Il faut être spécialiste pour les, pour les relever, mais ils y sont là. Et euh, moi, il y a un, un, un texte, pour le coup, un texte théorique euh, concernant l'utopie que je trouve essentiel qui vient d'être réédité aux éditions euh, des Prairies ordinaires qui s'appelle euh, « Archéologie du futur » de Frédéric Jemison, qui est un texte fondateur de, de, de, des études de littéraires sur l'utopie. Et euh, bah, que, du coup, j'ai lu en anglais avant de voir la nouvelle parution. Mais, euh, mais voilà, s'il si y a des gens qui veulent se documenter là-dessus, sur ce que ça... Ce que ça veut dire d'avoir cette impulsion utopique et, et de la travailler en littérature. Je pense que c'est voilà, un ouvrage important.